Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons regarder quelques éléments sur la programmation embarquée. Je vous ai dit dans une séquence précédente que finalement, un téléphone mobile ou une tablette n'était pas autre chose qu'un ordinateur embarqué. Et du coup, ben, embarqué veut dire contrainte mémoire, énergie, CPU. Et ça veut souvent dire compilation croisée. On a évoqué dans une séquence précédente que le processeur de ces bestioles était souvent des armes. Ce n'est pas le même jeu d'instruction que les processeurs Intel. Et ça veut dire que du coup si vous développez sur une machine Intel vous allez peut-être pouvoir simuler, exécuter mais vous allez devoir compiler pour un processeur qui n'est pas forcément le processeur sur lequel vous éditez vos sources. Donc ben, du coup vous verrez que la programmation sur plateforme mobile c'est de la programmation embarquée, c'est aussi de la programmation centrée sur l'interface utilisateur et on parlera de modèle MVC quelque part. Et c'est essentiellement la programmation réactive qui réagit à des événements qui proviennent de notre utilisateur ou des autres dispositifs et capteurs qui sont embarqués avec le téléphone. Qu'est-ce que la compilation croisée ben, Là je suis en train de développer sur un ordinateur et je vais donc avoir la possibilité de développer et d'exécuter sur simulateur. On trouve cela à peu près dans tous les mécanismes de compilation croisée. C'est à dire la possibilité d'exécuter sur un, un processeur simulé. Ce que vous faites souvent par exemple du code qui s'exécute sur une carte qui est embarquée quelque part dans un dispositif éventuellement envoyé dans l'espace, les premiers développements, les premières exécutions, vous les faites et vous les testez sur des simulateurs. Donc, on débugue d'abord sur le simulateur et quand on est content eh bien on va transférer ici en l'occurrence sur un terminal mobile et on va avoir ce qu'on appelle une exécution dative. Et en général il y a un pilotage entre l'environnement qui s'exécute sur la machine de développement et le téléphone. Et ça c'est valable sur iOS et c'est aussi valable sur Android. On a des contraintes de programmation tout simplement parce que les ressources sont limitées. La mémoire. Alors attention à la gestion. Euh, la gestion sous Android, on a des systèmes de garbage collector. C'est à un ramasse-miettes en français qui récupère la mémoire quand elle est inutilisée. utilisée. C'est des propres à Java qui sont assez coûteux en particulier en termes d'énergie et qui euh, ont l'inconvénient de pouvoir se déclencher un peu n'importe quand. Dans iOS, on a un système qui est équivalent pour gérer la mémoire. Euh, au départ, c'était à la main, mais maintenant on a un système qui s'appelle ARC pour automatique référence counting. Et vous allez voir, c'est une autre technique assez classique de gestion de la mémoire, de récupération de mémoire, qui est basée sur la notion de compteur. C'est-à-dire que chaque zone mémoire, on lui associe un compteur, et quand ce compteur vaut 0, c'est vrai que la mémoire est récupérable. Euh, ARC, il fonctionne dans Objective-C et dans Swift. Vous pouvez le débrayer dans Objective-C, vous ne pouvez pas le débrayer dans Swift. C'est-à-dire qu'au départ, Objectif C, il fallait tout faire à la main. Puis ils ont introduit Arc qui a pris de la maturité. Et maintenant, ça devient de plus en plus difficile de débrayer Arc. Et en particulier dans Swift, on ne le fait plus. L'autre contrainte, c'est la consommation d'énergie. Et en particulier, vous découvrez assez rapidement qu'il y a des périphéries qui sont plus ou moins gourmands que d'autres. En particulier, si vous dites, j'utilise le GPS à fond, je veux une mise à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez voir, votre batterie qui va diminuer très, très, très, très vite. Quand vous utilisez à fond le flash, les mécanismes de type HDR dans les appareils photo, etc. Ben là aussi vous consommez de l'énergie plus vite que si vous ne les utilisez pas. Et donc il va falloir qu'on fasse attention. Alors là on va s'intéresser au CPU, c'est-à-dire l'utilisation de processeurs, parce que c'est évidemment lié à la consommation d'énergie. Et là aussi vous verrez que dans ces environnements de programmation vous avez un moyen de vous assurer que vous consommez pas trop. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important dans euh, les contraintes, c'est qu'il y a des événements urgents, c'est-à-dire que votre application s'exécute, mais il peut se passer des choses qui sont urgentissimes. Premier exemple d'événement urgent, et là vous sentez que ça peut avoir un sens, c'est j'ai besoin de mémoire ou il n'y a plus d'énergie disponible. Mais du coup, ça va imposer une forme d'opération particulière. Il y a un autre événement important, c'est l'appel téléphonique. Les gens considèrent que ce que vous avez c'est un téléphone. Je suis en train de jouer et donc quand il y a un appel téléphonique, il passe par-dessus mon jeu. Ah oh, merde, j'étais en train de faire le high score. Donc il faut que vous soyez capable de suspendre le jeu de manière à ce qu'une fois que le gars a téléphoné, il puisse reprendre son jeu sans avoir flingué son high score ou reprendre ce qu'il faisait sans avoir perdu de données. Il y a d'autres enjeux dans l'approbation de ce type de bestiole. La première chose c'est l'ergonomie la facilité d'usage, Respecter un modèle de réactivité. On parle de look and feel, c'est-à-dire de façon de réagir qu'à votre application. Ça peut être une charte graphique à respecter, etc. Ça, vous verrez que là iOS diffère un peu d'Android, même s'ils ont tendance à donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de guides. Mais c'est plus facile pour iOS qui a un nombre de tailles d'écran beaucoup plus limité que sur Android où en plus Google n'est pas à la fois fabricant des seuls appareils qui exécutent Android et fabricant Android, ce qui est le cas d'Apple. Mais l'ergonomie c'est quelque chose d'important parce que vos applications, si elles ne sont pas ergonomiques, eh bien elles ne seront pas utilisées. La fiabilité ensuite. Alors ça la fiabilité c'est quelque chose d'important parce que euh, le gars lambda qui n'est pas informaticien, il a installé l'application CrashMe sur son téléphone, son téléphone plante et il va dire mais euh, mon téléphone plante. Et il ne va pas faire la différence entre le fait que le téléphone plante et le fait que c'est l'application CrashMe qui plante. Donc vous voyez que le fait que maintenant mon téléphone soit un ordinateur, c'est à dire la grande nouveauté des smartphones, fait que vous pouvez le faire évoluer énormément mais il fait que finalement ce qui est prépondérant c'est le logiciel qui est embarqué et ce logiciel que vous le faites évoluer il est plus instable. Et donc du coup il y a des dispositifs, en particulier chez Apple dans iOS, ils sont assez pénibles pour assurer la fiabilité. Idem avec la sécurité. D'accord Attention à la protection des données personnelles, vous découvrez que vous ne pouvez pas accéder comme ça et euh, eh bien au cas d'adresse, à l'album photo, au micro, à la caméra. Euh, tout ça c'est contrôlé par les API Et de même vous ne pouvez pas accéder aux données d'une autre application. On parle de sandboxing, on en reviendra là-dessus plus tard. Et puis, Là aussi, il faut arriver à maintenir une certaine rapidité. Si dès que le gars il tape sur son écran, eh bien, il est obligé d'attendre de plombe que quelque chose se passe, eh bien, euh, il ne va euh, pas favoriser l'utilisation de votre application. D'ailleurs, il y a des mécanismes qui ont été mis en œuvre dans ces OS pour pouvoir accélérer les choses. On verra ça par exemple avec table View, un peu plus tard. En guise de conclusion, lorsque vous allez développer les applications sur plateforme mobile, vous allez donc devoir penser à tout cela et c'est la clé du réussite de l'application. Il faut évidemment la bonne idée, ça c'est clair. Mais au départ, la bonne idée, même pas très bien développée, ça passait. Maintenant, les gens ont pris l'habitude de choses bien léchées, bien propres et ça devient de plus en plus difficile. Et puis, il faut voir que, euh, en particulier sur euh, l'App Store, vous avez un processus qui sera décrit dans une autre séquence qui a tout du parcours du combattant entre le moment où vous déposez votre application et le moment où elle est publiée. Et il y a plein de raisons qui font qu'on peut rejeter votre application. Donc, il faut y penser dès le départ au moment où vous concevez votre programme et où vous faites le développement parce que sinon vous perdrez beaucoup, beaucoup de temps. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.